déclaration des députés le député de York Southwestern merci monsieur le président hier j'ai reçu une lettre de Dorothy Rodriguez dirigeante d'une entité communautaire cette personne est décédée après avoir travaillé avec les populations vulnérables pendant longtemps. M. Rodriguez n'avait pas l'équipement de protection individuelle dont il avait besoin et donc il a attrapé la COVID-19. Et Dorothy essayait de, de lui donner accès à un traitement, mais elle n'était pas en mesure de le faire. Ils sont en deux après le décès de leurs proches. Ils sont préoccupés que d'autres familles feront face à une telle situation. Dorothy mérite avoir voix au chapitre et elle veut savoir si le sort de son mari s'est produit en raison d'une tendance de discrimination raciale. C'est quelque chose qui met la lumière sur l'importance de faire la collecte de données raciales. Elle ne veut pas que nous nous tournions le dos au parti pris euh, ratio juste car une institution, une institution a euh, un régime en place pour traiter équitablement les gens. Cela ne signifie pas que ces choses sont vraiment mises en place. Donc je demande au député d'honorer sa demande et d'apporter des changements systémiques à notre province. Je tiens à rappeler aux députés que nous faisons des déclarations des députés et je demande aux députés donc de ne pas parler trop fort pour que nous puissions entendre le député qui a la parole. Déclaration des députés, la députée nord Burlington, merci, Monsieur le Président. La pandémie de la COVID-19 en Ontario nous a obligés de changer notre façon de vivre de faire des achats, de voir des amis et de nous amuser. Nous avons aussi dû voir des changements pour ce qui est des services dans les lieux de culte. À oakville North burlington j'ai consulté plusieurs dirigeants confessionnels sur cet enjeu. Le gouvernement a dû poser des gestes pour limiter les rassemblements publics, mais ces dirigeants veulent savoir quand les lieux de culte pourront rouvrir. Les services au volant sont maintenant permis, mais ce n'est qu'une étape partielle. C'est pour ça que nous allons organiser une réunion demain organisée par la ministre, le ministre du Travail sur la réouverture de ces lieux de culte. Nous allons effectuer cette réouverture sécuritairement et les lignes directrices seront suivies afin de protéger les plus vulnérables et les personnes âgées. Ces cérémonies sont très importantes pour un très grand nombre de personnes et nous sommes donc reconnaissants que les gens prient à ce que cette pandémie prenne fin. Nous devons travailler ensemble pour que ces lieux de culte puissent rouvrir. Merci. Déclaration des députés, la députée de toronto saint Pauls. Dites son nom, je suis en solidarité avec la famille de Regis Kuczynski-Paquet et je demande au gouvernement de tenir une enquête publique sur son décès. Les gens voient, ne veulent, veulent que le gouvernement arrête d'oublier ses responsabilités vis-à-vis -vis de la discrimination raciale. Et donc le Premier ministre a nous a dit que le racisme systémique n'existe pas en Ontario. En fait, entre 2013 et 2007, les personnes noires étaient 20 fois plus probables d'être tuées par la police. Ces personnes constituent la majorité des travailleurs essentiels qui sont décédés en raison de la COVID-19 et en raison du manque d'équipements fournis par le gouvernement. Les étudiants noirs et les élèves noirs font face au racisme contre les noirs à tous les jours. Voilà la province dans laquelle nous vivons. On ne vit pas dans cette province imaginaire que vous avez évoquée. Lorsque vous niez l'existence du racisme systémique au Canada, vous niez la nécessité d'apporter des changements systémiques. Si nous voulons comprendre les effets de la suprématie blanche en Ontario, le gouvernement doit faire son travail. Il doit arrêter d'ignorer nos expériences. Le groupe parlementaire noir et l'opposition officielle continueront de demander des changements tant que les institutions ne protégeront pas l'ensemble des Ontariens, y compris les Ontariens noirs. Merci. Merci. Déclaration des députés, le député de Don Valley Nord. Merci, M. Le, le, le Président. président. À, au, au moment où il y a beaucoup de mauvaises nouvelles à la une, j'aimerais partager quelque chose de positif. Les gens de ma circonscription de Don Valley Nord, y compris plusieurs Canadiens très généreux d'origine asiatique, viennent en aide aux autres. On a fait un don de quelques dizaines de milliers de pièces d'équipement de protection individuelle à l'hôpital North York et dans les foyers de soins de longue durée locaux. Et grâce à nos restaurants locaux, en fait des élèves du secondaire, ont même donné de l'argent pour acheter des équipements de protection individuelle. D'autres préparent des repas à la maison pour les travailleurs du secteur de la santé. Beaucoup de foyers pour personnes âgées, ou plutôt beaucoup de personnes âgées qui vivent dans des tours d'habitation, se sont fait donner des masques afin qu'ils puissent se protéger. Les propriétaires des épiceries viennent en aide aussi aux familles. Et donc je les salue de leurs efforts extraordinaires et je les en remercie. Déclaration des députés, le député de London nord centre Merci, Monsieur le Président, c'est un honneur de prendre la parole en Chambre. Pour reconnaître le mois de la fierté gay, il faut que nous déployions des mesures pour mettre un terme à la discrimination. Depuis longtemps, le NPD se bat en solidarité avec la communauté gay. Nous avons. Faire en sorte de refléter les besoins de, des personnes trans dans le code des droits de la dans le code des droits de la personne. On a maintenant un programme scolaire qui comprend les familles LGBTQ pour que les élèves puissent se voir reflétées dans leur euh, éducation. Il y a quand même des erreurs dans ce programme scolaire, mais je suis heureux qu'on ne se sert pas de la version de 1998. Cependant, il y a du travail à faire. Les personnes LGBTQ ont du mal à accéder aux services de la santé. Trop grand nombre de personnes âgées LGBTQ sont obligées de cacher leur orientation sexuelle. Il est dommage que ces, ces personnes doivent vivre dans des, dans des euh, circonstances où ils ne se sentent pas à l'aise. Nous, nous avons proposé d'autres mesures pour venir en aide aux personnes LGBTQ. Le, le mois de la fierté sera différent cette année. Et donc, j'implore, ou euh, plutôt, je remercie des, inst des institutions qui ont fait preuve de soutien à cette communauté. Déclaration des députés, le député Simcoe Gray. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à reconnaître les efforts d'un entrepreneur de ma circonscription qui travaille d'arrache-pied pour, pour démarrer son entreprise de parachutisme. Leslie Farkas veut créer une, une piste d'atterrissage pour des fêtes telles que... La fête du Canada, Donc, euh, il s'est vu nier la demande pour ces atterrissages, mais le ministère des Richesses naturelles se penche sur sa demande. Le parachutisme est une activité sécuritaire et réglementée. C'est un sport populaire qui euh, s'améliorera l'économie à Wasaga Beach, soutenir le loisir en plein air, plein air est une priorité du ministère des, des Richesses Naturelles. Et donc, si le gouvernement s'intéresse à la croissance économique, il devrait mettre un terme aux formalités administratives qui ont miné euh, les rêves de M. Farkerson. J'attends avec impatience la réouverture de la plage et je veux qu'on permette à ce qu'un drapeau canadien euh, tombe d'un avion pour euh, passer à des célébrations sur cette plage. Dundas, Gary. Le député de Stormont-Dundas, Glengarry. Monsieur le Président, je tiens à reconnaître Floyd Dingwall, qui était un producteur laitier dans ma circonscription. La vie agricole a été difficile, mais Floyd avait toujours le temps de contribuer à sa communauté de Berwick. Il a partagé, partagé ses expertises avec des autres et en fait, il a reçu une récompense en 1985. Finalement, il a rencontré la reine, il a même visité sa, sa ferme laitière. Floyd, sir, with the Floyd, Floyd était conseiller municipal et maire en 1995 et Il a commencé à s'intéresser aux questions reliées à la protection de la nature. et il a beaucoup fait pour la réalisation de Macintosh Park et donc il a reçu un prix en 2012 pour ses contributions. Et il avait dit dans un article qu'il devait beaucoup aux organismes communautaires. J'offre mes condoléances à, à sa famille. Le député de Brampton-Est, je ne peux pas respirer. Ce sont les derniers mots de George Floyd avant son meurtre aux mains de la police. Les gens manifestent contre le racisme, contre les Noirs. Et certaines personnes, comme le Premier ministre, se disent qu'on est différent en Ontario. Mais en fait, le Canada, l'Ontario, cette Chambre, ont tous, toutes ces choses ont été bâties sur un fondement de racisme, sur l'esclavage de personnes autochtones. Et plutôt de reconnaître cette injustice, notre Premier ministre l'a mine les institutions qui sont censées contrer le racisme et les inégalités en réduisant le budget de la direction contre le racisme. Donc, faisons davantage, demandons la justice, menons des enquêtes en cas de, de meurtre par la police. Investissons dans nos communautés et dans les services qui nous permettront de mettre un terme à ces inégalités. Nous avons besoin de justice. Et tant qu'on n'aura pas la justice, on continuera de nous battre pour l'avoir. Merci. Merci. Merci. Déclaration des députés. Le député de Willowdale. Merci, Monsieur le Président. Au cours des dernières semaines. Moi, j'ai pu saluer des personnes qui ont été à la hauteur des défis dans nos communautés. Je tiens à reconnaître les dirigeants confessionnels de cette province. Willowdale est une communauté extrêmement diversifiée et peu étonnant que nous avons euh, toute une variété de lieux de culte. Il y a des services offerts en anglais, en chinois, en russe et en d'autres langues. Les derniers mois ont été difficiles pour les communautés confessionnelles. Se rendre dans les lieux de culte est quelque chose de très important pour un très grand nombre de personnes. Donc le travail des groupes confessionnels se poursuit durant cette pandémie. J'ai assisté à des cérémonies virtuelles et donc j'ai vu à quel point les, euh, les gens de Willowdale euh, soutiennent les uns les autres. En fait, il y a le Kindness Project qui sert à effectuer des livraisons euh, de repas aux personnes âgées. Il y a aussi Sean de Faith Church et Bruce de Willowdale Baptist qui travaillent avec d'autres euh, églises pour euh, créer des pratiques exemplaires pour des cérémonies religieuses. On a consulté le ministre du Travail pour avoir ses lignes directrices. Les communautés confessionnelles sont essentielles et le travail que font les dirigeants est essentiel pour un très grand nombre de communautés dans cette province. Merci de votre travail acharné, de vos sacrifices. Merci d'avoir gardé nos voisins en sécurité. Merci. Déclaration de député, député de Brantford-Brant. Merci. Au cours des derniers mois, la COVID-19 nous a mis au défi de plusieurs façons, que ce soit à Toronto, Timmins, Windsor ou à Brantford-Brant. On a vu du bon travail fait par nos entreprises locales pour aider à combattre ce virus qui est terrible. L'esprit ontarien n'a jamais été plus fort. J'aimerais prendre l'occasion de remercier quelques entreprises dans ma circonscription qui ont, sont vraiment l'exemple de l'esprit ontarien. Une des entreprises et emploie des, mille, des centaines de personnes dans ma circonscription. Ils sont là depuis 75 ans, récemment, menés par leurs employés. Keep Right a offert 1 000 à notre banque alimentaire. J'aimerais vous remercier et vous et vos excellents employés pour ce que vous faites. Une autre entreprise que j'aimerais reconnaître, c'est Happy Tax. Au début de la pandémie, Apitex, euh, qui est un des, une des, des producteurs de produits pharmaceutiques les plus importants, a commencé à produire de l'antiseptique pour les mains. Ils ont fait don de centaines de bouteilles à nos organismes locaux. Et alors qu'on a de plus en plus besoin de désinfectants pour les mains au cours de la pandémie, on a augmenté la production de ce liquide. Et du fond du cœur, j'aimerais remercier Apitex et ses employés pour nous avoir montré que l'esprit ontarien continue d'aller de l'avant.